voilà, donc pour... j'ai mis un commentaire sur, euh, sur Facebook, euh, voilà, donc euh, Yu-Gi-Oh! sort des cartes tous les mois, et euh, Yu-Gi-Oh! décide de bannir des cartes qui, a... qui sont trop fortes, ou trop, trop fortes, voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une banne liste, et donc, hop, j'ai rétrécir tout ça, là. voilà, au maximum, ah, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Voilà. Et donc, on va se retrouver sur cette balle Donc, euh, comment jouer, on, on s'en fout un peu. Je, voilà, on, on a la preuve que ce sera le 3 10 2022. Donc, Proto... Proto... Proto Archimède, El Noir Golf de la de sombre Blaster Maître des Dragons du Brasil, Dragon en brique, dante Lyon, démon Jean le juge des rituels, Vouvre éclipse, Eva, animal féerique blanche, fibre, fille artilleur Poissoborg but de luisant, golem broyeur, dévoreur de niveau, scientifique ésotérique, master P, roi du véritable dragon tueur, Cancre la Max maître à penser, orcus gloire de l'art, Amarinis phénix, rednock maître des dragons, Crapaud Samouraï, Lotus Samsara, Plante de Directeur Spirale, Neptune le Tyran, Kidal Maître des Dragons des Chutes d'eau et Dragon de la Victoire. Ces cartes-là sont des cartes interdites, c'est des monstres à effet. Attention, on passe aux fusions. Nordel d'entité ancienne, Venant affamé Roi Supreme Dragon, Colosse le Dragon du Tonnerre, ce serait bien qu'il le re-autorise enfin, re en une seule fois. Après, les monstres Link Et ça, c'est euh, les monstres Link Donc, regarde Dragon, Epic Dragon, Electromité, Metal Faust, Gobelin Chevalier du Cauchemar. Sirène Chevalier du Cauchemar. Sorcier d'invocation. Dragon pulbar Aqualice Christron, Croisénien, Bête Fantoméca, Oradon. Miaou-miaou-du. Miaou-miaou. Farce Gamin, Anaconda Vert Prédaplante, Simiorg et Transponder Union. Ce sont des cartes Link. Après des cartes pendules, L'Icon Mage et pelucheux Feu Artiste qui est interdite. Après, on passe aux, aux cartes Synchro. Ancien Dragon Férique, Chef du dra le, le Dragon Magique Chaotique, c'est celle-là qui a été euh, bannie. Donc vous voyez bien, capter un symbole rouge là, c'est qu'elle c'est nouveau. Et là on voit bien le type de carte. Donc euh, j'ai arrêté de les énoncer. Je vous laisserai vous voir euh, chaîne Navalval. Mais pourquoi il la autorise pas hein, C'est voilà. Après donc ça c'est Vous voyez donc par exemple redémarrage rouge c'était limité, c'est bien banni. Donc après non et type de carte. Donc ça c'est pour le format limité. Donc, euh, par exemple, El Noir Vapeur de la Cap, donc, c'était banni, ça devient limité. Cyberjar, c'était banni, ça devient limité. Bench Phantom ça devient, c'était banni, ça, ça devient limité. Euh, Crapaud de Permutation, c'était banni, ça devient limité. Donc, euh, voilà, je vous laisserai mettre pause, hein, euh, Livre de la Magie du Jugement, ça a été banni, c'est limité. Émissaire du dotus écarlate. Là, émissaire du dotus écarlate, c'est quoi Attendez que je vous dise bien. Donc, émissaire, voilà. Celle-là a été bannie. Émissaire du dotus écarlate. Elle a été bannie. Donc, euh, voilà. Après, des cartes féminines et donc celles euh, qui sont droits à deux exemplaires. D'accord Malveillant Héros d'indessiné, de Formation du Feu Tenki et Peau des Désirs. Et les cartes qui ne sont plus limitées, enfin limitées à 3 dans le deck, mais qui sont plus limitées. Chevalier Dino-Mike, Véritable draco combattant, alchiber Draco-Monteur Filante, Fusion Nadeshiny, de Serviteur de Nadir, Scène de Lumière Farsta et Mur de la Lumière Révéatrice. Donc vous pouvez trouver sur vous pouvez euh, vous pouvez trouver donc ici sur udio.com slash limited slash limited et ça vous dit en tout tout euh, toutes les badlits qui ont été faits depuis le début du jeu donc depuis august 1999 voilà tout simplement donc voilà je mettrai le lien du j'ai d'ailleurs le faire, voilà, hop, voilà, voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, et à la mettre sur tous les réseaux sociaux, moi j'ai le faire, et on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos, c'est et hey, ciao tout le monde